Radio Prédication vous propose en toute causerie une émission de Dominique Simonet avec Déborah Esther Yebert. Bonjour à tous, bonjour Débora Esther. Bonjour Dominique. Ah, Tu es là. Je suis là. Oh, je m'en étonne tous les jours. Euh, on va pouvoir commencer l'émission officiellement. Donc nous sommes le lundi 4 avril. La première chose, euh, la dernière émission, j'avais un petit peu, bah, pas buté, mais je me, je me suis interrogé sur deux termes. C'est la rédemption et la rémission et le terme rémission que nous avons vu donc vendredi ouvre une ambiguïté pour moi je comprends ce terme d'une façon moderne et médicale donc ça veut dire que rémission c'est momentanément stoppé mais ça reste quelque part prêt à reprendre de l'activité au moindre faux pas euh, bon au niveau de la médecine c'est pas forcément un faux pas c'est comme ça euh, et toi pourrais-tu le reprendre du point de vue biblique, parce que la version biblique, la version médicale est peut-être différente. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on touche vraiment le problème que nous rencontrons à notre époque, euh, c'est de, de l'évolution de notre langage, qui fait que euh, ben, nous n'arrivons plus à, à, à comprendre euh, les mots tels que qu'ils ont été euh, utilisés en quelque sorte euh, dans les traductions de Bible peu Et euh, je vais prendre un exemple tout simplement très, très contemporain. Euh, par exemple, quand on va sur un, sur un chat, euh, on, nous, on nous oblige, euh, si on n'est pas inscrit en tant que membre, à nous inscrire en tant qu'invité, enfin à rentrer en tant qu'invité. Tu vois bien que le sens du mot « invité » a complètement changé. Parce qu'autrefois, quand tu étais un invité, ça veut dire qu'on t'accueillait, euh, on t'ouvrait euh, la porte toute, toute grande et, et tu étais reçu dans la maison. Là, le sens du mot « invité », c'est tu n'es pas membre, tu es extérieur au groupe et donc tu vas venir en tant qu'invité même si on ne t'invite pas parce que de toute façon, on t'oblige à… À, comment dire, à, à t'inscrire, enfin à faire une mini-inscription pour pouvoir rentrer. Tu vois que le sens invité n'a plus du tout le sens qu'il avait autrefois. Oui, Et... c'est un petit peu le cas du chat d'ailleurs, du miso-chat de Stéphane euh, où, euh, où tu t'inscris, où tu t'invites en fait, c'est toi qui t'invites, c'est pas voilà. les autres qui voilà, t'invitent, c'est toi qui t'invite. c'est toi qui voilà. c'est tout à fait bien. Mais tu vois bien qu'on marque invité, euh, dans d'autres chats, on te dit interdit aux invités, parce qu'il faut par exemple passer par un mot de passe. Et... Donc ça, La même chose se, se fait aussi euh, très souvent quand on est des amis, euh, surtout parmi les jeunes, euh, on s'invite les uns les autres, par exemple à aller au cinéma ou, ou à venir manger chez soi, mais on n'a pas l'idée de la gratuité. Si je t'invite au cinéma, ça veut dire que tu viens avec moi au cinéma, mais tu payes ta place. Autrefois, quand on t'invitait, on t'offrait. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du cadeau. Quand on t'invitait à, à manger chez, chez, dans, ta, dans sa propre maison, euh, il n'était pas question que tu apportes ton, ta nourriture et que tu la partages. Bon, tu apportais autre chose, tu apportais peut-être des fleurs ou je ne sais quoi. Mais, tu vois, le sens, le sens, il, il, est, il est perdu, le sens premier est perdu. Bon, par rapport à la rémission, c'est pareil. Tu as un sens moderne qui est le sens médical, euh, que tu comprenais très bien, hein, la, la rémission, c'est-à-dire euh, un temps, de, au fond, d'attente, en quelque sorte, où la maladie n'est plus active, mais tu as toujours une épée de Damoclès sur ta tête, parce qu'il y a un risque de réactivation de la maladie. C'est ça, une rémission au point de vue médical. Mais dans la Bible, quand il est parlé de la rémission des péchés, c'est total. Si on prend dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire que peut-être ça va pouvoir se réactiver, mes péchés, ça veut dire que je ne suis plus sûr de mon salut, que je n'ai plus aucune certitude, et ça c'est complètement faux. Alors j'ai regardé justement dans la concordance, parce que j'aime bien quand il y a comme ça quelque chose sur lequel on on accroche ou on a des points d'interrogation c'est d'aller prendre ma concordance et puis d'aller vérifier et puis bon quelquefois si ce n'est pas encore compréhensible à ce moment là on, il faut chercher dans l'original euh, et là ça aurait été dans le grec puisque ce mot de rémission ne se trouve que dans le nouveau testament alors je vais citer les je vais citer quelques quelques références bibliques pour ceux qui veulent aller vérifier euh, donc la première, on la trouve en Matthieu 26-28 et c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit, alors 26-28, je vais le lire, euh, oui voilà, c'est au moment du dernier repas quand ils partagent le pain et le vin et ayant pris la coupe, et ayant rendu grâce, Jésus la leur donna disons, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour plusieurs en rémission de péché. » Tu vois que si on ne prenait pas le sens de rémission dans le sens de pardon des péchés tel que c'est le premier sens, et qu'on le prenait dans le sens moderne, médical, euh, rémission de la maladie, tu vois bien qu'on n'aurait plus aucune certitude que nos péchés sont pardonnés. Le deuxième, on va le voir dans Marc, Marc 1.4. Jean va baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés. On l'a dans Luc, 1.77. Je vais prendre celui-là, il y en a plusieurs, mais le 1.77 est assez intéressant parce que ça, c'est la prière de Zacharie quand euh, sa bouche s'est ouverte. À la naissance de Jean, de Jean le baptiseur, Zacharie était muet puisqu'il n'avait pas cru l'ange qui lui avait annoncé la naissance de, de, de ce fils puisque Élisabeth et Zacharie étaient, étaient âgés Donc, il pensait qu'il ben, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il a été muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et quand l'enfant est né, à ce moment-là, il a fait une très belle prière qu'on trouve à la fin du premier chapitre de Luc. Et il est dit « Et toi, petit enfant « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lequel l'Orient d'en haut nous a, nous a visités. Euh, » En Luc 24, 47, on a encore ce même principe de cette rémission des péchés qui est annoncée et qui doit, et qui doit être d'ailleurs prêchée. C'est Jésus qui parle aux disciples d'Emmaüs lorsqu'il marchait avec eux dans le chemin et il leur dit « Il est ainsi écrit. Et ainsi il fallait que le Christ souffrît pour qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour et que la repentance et la rémission des péchés fût prêcher prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoin de ces choses. Donc, la rémission des péchés est, est prêchée. Et si on prêche justement la rémission des péchés en pensant que c'est quelque chose qui peut varier dans le temps, ben, on fait erreur. Parce qu'on annonce quelque chose qui n'est finalement pas sûr. C'est comme si on disait que Dieu faisait... Euh, il faisait entrer dans son alliance, mais que son alliance n'est pas sûre. Or, quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, euh, lui ne, ne peut jamais retirer sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole. Alors, Dans les actes, il y a de nombreuses références, bien sûr. Acte 2, 38, baptisé en rémission des péchés. Euh, 10, 43, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Alors, il y en a beaucoup dans Actes, il y en a 2, 4, 6, 6 versets. Chapitre 13, verset 38, Par lui vous est annoncée la rémission des péchés, donc par Jésus-Christ. Ensuite, on a dans Ephésiens 1, 7, en qui nous avons, Jésus-Christ, en qui nous avons la rémission des fautes. Puis le verset qu'on regardait l'autre jour, Dominique, et là où on avait les deux mots de rédemption et de.. de, de Colossiens 1:14, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Hébreu 9:22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Voilà. Donc là, j'ai donné les principaux. Donc on voit bien que c'est chaque fois la, en fait, la, le pardon des péchés qui ne sont plus imputés aux pécheurs. Et que, que Satan ne peut pas non plus... Euh, le droit légal pour accuser lui est enlevé. Par la rémission des péchés, euh, le droit légal que Satan aurait de nous accuser en fonction de nos, de nos fautes, eh bien ça lui voilà. est enlevé. Voilà, est-ce que c'est plus clair Dominique pour toi Oui, je, je faisais un tour en même temps sur euh, Wikipédia. Moi, c'est vrai que c'est un très très bon site que j'aime beaucoup et donc j'avais tapé rémission des péchés et j'ai obtenu donc pardon le pardon des péchés et il y a également des textes euh, donc au niveau de la rémission ça va peut-être répéter un petit peu ce que tu as dit le Christ après sa résurrection a envoyé ses apôtres annoncer à toutes les nations le repentir en son nom en vue de la rémission des péchés c'est Luc 24 47 ainsi, l'Église a reçu les clés du royaume des cieux afin que se fasse en elle la rémission des péchés par le sang du Christ et l'action du Saint-Esprit. C'est dans cette Église que l'âme revit, elle qui était morte par les péchés, afin de vivre avec le Christ dont la grâce nous a sauvés. Voilà. Donc, je bien pense que ce que... pas dissociable la rémission des péchés du sang de Jésus-Christ. Voilà. Et donc rémission, pardon, et pardon apparemment ça... C'est vraiment très lié, en tout cas, ah oui. de, pas par, le, par Wikipédia, en tout cas c'est lié, c'est sûr. Mais dans, et, la Bible. Et dans, dans la Bible aussi. Et dans la Bible également, donc oui. je remercie euh, la Bible Wikipédia. C'est une autre Bible, mais c'est sympa quand même. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Et c'est pour ça que, que l'autre jour, quand on, on regardait ces deux termes, tu vois, la rédemption, ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ vue de son côté, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui fait, et la rémission des péchés, c'est c'est le même acte, si tu veux, c'est la même chose qui est faite pour nous. Dans l'un, c'est le sauveur et dans l'autre, c'est nous. Et, et, et, et est l on est il y a l'interface entre la rédemption d'un côté et, et de l'autre côté, c'est la, la rémission. Ça peut pas être dissocié, si tu veux. Mmh. Parce que la rémission des péchés nécessite le sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de rémission des de, de, de fautes. Tout l'Ancien Testament pas des sacrifices de sang pour justement euh, anticiper l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et le son versé à la croix par le Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, c'est vraiment, les, les, j'irais dire, les deux faces de la même chose. D'un côté, il y a la rédemption et de l'autre côté, il y a la rémission. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas en prendre une part sans avoir l'autre. c'est pas possible. C'est les deux. C'est pour ça que les deux sont mise ensemble dans, dans l'épitropologie. Hum. Euh, nous parlons donc de rédemption, de rémission. Donc la rédemption fait partie de cette fameuse corde d'éternité. Euh, nous voyons donc que cette corde est composée de sept brins qui se déclinent ainsi, donc je, la, je vais la répéter, la création, la providence, le gouvernement, la rédemption, la sanctification, l'engendrement et la révélation. Ce sont donc des taurons ou brins de la corde d'éternité. Chaque tauron est l'image de l'ensemble des activités de Dieu, autrement dit ses méthodes et ses moyens. Ceci afin d'arriver à l'accomplissement de son dessein. Alors ce dessin, enfin là par contre c'est dessin euh, euh, S-I-N que vous pourrez le voir... C'est sur... un schéma... Voilà. Donc ce schéma dessiné, on va dire, sur le, vous pouvez le retrouver sur le blog donc euh, que j'ai déjà cité au début de l'émission ministèrealliance.blogspot.com. Oh, on dirait presque un chant. Sur la page donc le dessin éternel de Dieu et vous allez dans le complément d'infos et là vous retrouvez donc ce dessin ien et non pas EIN. Euh, nous allons peut-être revoir euh, rapidement cette euh, corde en nous attardant peut-être un petit peu sur le dernier oui. point, notamment donc la révélation et tout, parce qu'on n'en avait pas trop parlé euh, lors de la dernière émission, et tout spécialement donc l'apocalypse qui ouvre sur la notion de l'enlèvement. Oui, c'est ça. On parle d'enlèvement enlèvement de l'église, c'est ça Alors, écoute, je ne sais pas... Tu as reçu comme moi tous les mails que j'ai pu recevoir euh, non, non, non, sur l'enlèvement parce qu'il euh, y a des sites sur internet, bien sûr, ah, bah euh, où normalement c'est aujourd'hui l'enlèvement, le 4 avril 2011, ah c'est l'enlèvement de l'église, euh, ça va se passer dans la nuit, donc si demain matin tu m'appuies, <rire> je suis parti. Et personne m'a téléphoné, oh bah, personne n'a enfin, téléphoné, ben, tu vois moi j'ai tout à 10 minutes on en rit euh, on en, ben, moi, je préfère, et... honnêtement je préfère en rire dans le sens où euh, oui. euh, ah, je alors. rappelle que Jésus a bien dit que personne ne savait ni l'heure ni le moment euh, ni même les circonstances personne ne le sait donc ceux qui veulent dire ah bah c'est telle heure telle date euh, à tel moment euh, qui sera pris qui ne sera pas pris ce ne sont que des bêtises, je le dis honnêtement. Ce sont que des bêtises, parce qu'ils trouveront ça nulle part, ni dans la Bible, ni ailleurs. Ou alors après, ce sont des extravagances de certaines personnes. Ça arrive, ça arrive. Oui, ça arrive, hein, <rire> ça arrive. Ça arrive même alors, beaucoup oui, d'ailleurs. On, on va effectivement en parler, mais d'abord, je voudrais revenir sur cette corde d'éternité. Oui. Euh, je mets ceci entre guillemets. Ce, ce n'est qu'une image pour arriver à comprendre un concept abstrait. N'allez pas chercher euh, la corde d'éternité, euh, cette expression-là dans la Bible, vous ne la trouverez pas. J'ai pris euh, l'image d'une corde euh, et d'une grosse corde qui est faite de différents torons, c'est-à-dire des gros brins. Torsadée. imaginez une grosse corde de bateau, c'est vraiment quelque chose de très gros, euh, pour, pour euh, essayer de, comment dire, de, de visionner ce qu'est l'éternité, parce que oui, on en a une idée, Et mais j'ai voulu prendre cette image-là, parce que euh, une corde, elle est, elle est torsadée, tous les taureaux sont torsadés, c'est-à-dire que, tous les moyens et les méthodes de Dieu se sont, sont torsadés ensemble dans son projet. C'est vraiment une image que j'ai voulu donner. Donc ne dites pas que je suis hérétique parce que j'emploie ce mot-là, cette expression-là. C'est pour arriver à comprendre par une image, comme par une parabole en quelque fait, sorte, un concept qui est, qui est abstrait et que pourtant nous avons besoin de, de, de toucher avec notre esprit renouvelé pour saisir ce qu'est ce projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est ce dessin éternel de Dieu, il, il part, il commence avec l'alpha, il se termine avec l'oméga, il part du Père éternel et il retourne au Père éternel. Mais se défunt peut-être schématisé par une grosse corde faite de différents taurons, ces taurons étant les moyens, les méthodes de Dieu pour réaliser ce projet éternel. Parce que nous, tu sais bien, qu'on a vu comment on s'arrêtait à la partie, au petit bout qu'on a compris, au petit bout, au petit point de contact qu'on a saisi avec la dimension spirituelle, et on dit si c'est ça la vérité donc on en fait on prend un tout petit bout et on dit ça c'est le tout et on arrive à mettre en exergue des, des réalités de dieu des des, des concepts spirituels j'aime pas trop ce mot là des, des, des bon, oui ce que tu as ce que tu as ce que tu as lu, euh, dit, sur les différents brins, hein, la création, la providence, le gouvernement, etc., ce sont, comme, ce sont ces brins qui se tournent dans cette corde et qui partent du cœur de Dieu et qui retournent au, au cœur du Père. C'est vraiment c'est une image. Et on avait essayé d'étirer un petit bout de la corde pour étaler ces différents ronds et, et pouvoir les regarder comment, en fait, ils s'enchaînent et ils s'enchevêtent dans notre temps terrestre. Alors, si l'homme, le, le, avec son homme renouvelé, hein, avec son, sa malheureuse habitude de tout centrer sur lui, hein, on avait remarqué comment, en fait, dans l'Église, tout était pour le bien de l'homme, le salut de l'homme, la bénédiction de l'homme, le, le la solution de l'homme à ses souffrances, etc. Et que on était tellement centré sur l'homme qu'on avait oublié ce plan de Dieu. On est tellement centré sur la rédemption, le salut que Dieu nous accorde, qu'on dit c'est ça le projet éternel de Dieu. Non, ça est, ce n'est qu'un topon de notre grande corde. Et je vais te faire remarquer que dans l'énumération qu'on a faite, là, des sept taureaux différents, la rédemption occupe le centre parce qu'effectivement, c'est le centre du cœur de Dieu. La, la rédemption, c'est ce qui permet à l'homme de retrouver euh, la place juste dans le projet, dans le dessin initial de Dieu, qui est euh, d'avoir une grande famille dans laquelle il puisse se vivre et se réaliser c'est vraiment ça le cœur du père hein. un père a ce désir non seulement d'avoir une famille nombreuse hein, parce qu'il pouvait être appelé père parce qu'il avait un fils mais euh, c'était pas suffisant pour lui il voulait une famille nombreuse une grande famille et, et Jésus vient appeler le premier-né entre plusieurs frères il voulait donc cette grande famille et il voulait que chacun puisse revenir à lui. Donc c'est pour ça que la rédemption se trouve au milieu. Euh, J'aimerais... Qu'est-ce qu'il nous reste une demi-heure oui euh... Un petit coup de rocher peut-être, non Si tu veux. <rire> Allez, on va se faire plaisir, au bas. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça, <rire> Il n'arrive jamais à démarrer correctement. Hein ah, le premier passage, c'est <rire> un passage très difficile. Enfin, bref. <rire> Alors rapidement, je vais peut-être oui, peut que... prendre chaque taureau pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi euh, la semaine dernière. Juste une, juste une petite question. Est-ce que tu parlais que la corde s'entortille d'une certaine façon oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part il n'y a pas vraiment d'ordre parce que là on a mis un ordre création, providence, gouvernement, rédemption, sanctification, engendrement et révélation mais si la corde est entortillée finalement est-ce qu'il est -ce que c'est un ordre vraiment euh... bah, Tu sais euh, quand tu regardes une corde tu vois bien qu'il y a peut-être euh, 4, 5, 6 brins mais tu as bien un, un brin central qui, sont, qui permet l'entortillement autour quand tu prends une très grosse corde. Oh, je ne prends chacres pas, chacres je prends pas souvent des cordes, mais bon. Pardon Je prends pas souvent des cordes, mais bon. <rire> <rire> Alors, quand il pleut, <rire> il tombe des cordes à ce moment-là, oui. mais bon, c'est pas la même chose. <rire> oui. Donc, tu disais qu'il y avait ah, un, un point central et que les cordes sont donc autour. C'est bien ça. Bah, la rédemption, c'est quand même le fils qui s'incarne et qui meurt. Et quand on voit l'angoisse dans le jardin de Gethsémané, Sémané, quand on voit les souffrances de la croix, quand on voit, euh, penses-tu que le Père, penses-tu que le Père ait été euh, insensible à ce que son fils le... Il est Le Père a souffert de la même façon. Il était dans une alliance euh, parfaite l'un et l'autre. Donc, ce que le fils ressentait, ce que le fils vivait, ce rejet du monde, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que tu penses que le Père, le cœur du Père, n'a pas été brisé par ce qui s'est passé oh, Que si. Voilà. C'est pour ça que je, je crois que c'est pour ça qu'on peut dire que la rédemption est, est, est, est le cœur de cette grosse corde et puis s'entoure euh, autour de tout le reste. Mmh. Alors je vais essayer de fixer un petit peu les valeurs respectives des différents tourments pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière afin qu'elles puissent quand même suivre de façon intelligente la suite. Alors si nous essayons de comprendre le but de la création en prenant comme point de départ le Dieu créateur, nous nous heurtons à une énigme. Et ce n'est que lorsque nous partons de Dieu le Père que nous pouvons comprendre pourquoi il a créé l'homme et tout ce qui était nécessaire à la subsistance de sa famille Alors j'avais rappelé que certains naturalistes ainsi que quelques sociétés secrètes se sont pu à construire tout un système religieux autour de la gloire et de la majesté de la création. Et ils répètent avec insistance que la nature, c'est Dieu, Dieu révélé, mais les œuvres de ses mains ne sont là que pour nous conduire à sa personne et pour que nous l'adorions lui et non ses œuvres. On est bien d'accord. Mmh. Alors, d'autres personnes interprètent mal le taureau de la Providence. Et, et j'avais dit il, voulait, il voudrait en fait ramener Dieu à la dimension d'un grand Père Noël qui serait au service de l'homme pour, pour, pour pouvoir pourvoir à tous ses besoins. Oh, ils savent qu'il est un bon Dieu, mais ils n'ont pas vraiment compris quel est le fondement de son activité providentielle. C'est Tant qu'ils ne, ne voient pas le Père, que le Père ne s'est pas contenté de pouvoir aux besoins de la famille qu'il avait créée par l'ordre de sa nature, mais qu'il a entrepris envers ses enfants qu'il a engendré une œuvre bien plus profonde, ils, ils ne peuvent pas saisir cette dimension de la providence et ne verront pas ils ne verront pas comment euh, ils s'intègrent dans dans l'ensemble du dessin paternel je crois qu'il faut jamais oublier que tout part du cœur paternel de dieu dieu est un père avant toute chose euh, dans le point de départ c'est le père éternel c'est le père et le Père, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui aime, c'est celui qui fait grandir, c'est celui qui pourvoit, etc. Alors, il y avait le, le suivant, donc la Providence, il y avait le gouvernement ou, ou la dimension du royaume. Hein, le... Alors, certains mettent un accent exagéré sur cette dimension-là. Comme si l'établissement du royaume, donc le roi, euh, dans un royaume, il y a un roi, il y a des sujets, il y a des lois, il y a une administration, il y a un gouvernement, il y a des richesses, etc. Il faut pour prendre le royaume dans le sens euh, étymologique du mot. Hein. Euh, donc certains ont pensé que si, alors, en, en insistant sur ce, ce taureau du royaume, euh, on pensait que le gouvernement juste, c'était vraiment le numéro un du programme divin. Mais bien sûr que c'était un élément important. Mais ça n'est qu'une partie et ce n'est pas le tout. Euh, Dieu est le Père et nous pouvons toujours... Revenir à cela pour comprendre la place qu'il convient de donner à l'autorité dans sa famille. Là, la dimension de l'autorité, on le verra beaucoup plus tard, parce que, mais on le verra parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour Dieu. Mais ce n'est pas, ça n'a pas la primauté. C'est tout l'ensemble. Dans le dessin éternel de Dieu, c'est ça. C'est tout l'ensemble. Alors, bien sûr, euh, j'arrive à la rédemption, et c'est au, au, au sein de cette chrétienté, il y a une vaste majorité, non, je crois, nous sommes tous partis, euh, qui ont fait du taureau de la rédemption le but suprême, comme si ce taureau était toute la corde, euh, ou en tout cas, euh, celui autour duquel les autres étaient enroulés. C'est vrai, ça. Mais si on fait ça, de, de ce cœur de la corde, euh, le dessin de Dieu, bah, on oublie tous les autres. Et donc, on oublie euh, ce, ce grand projet de Dieu. Et si on remet la rédemption dans, dans cette vision, dans cette perspective du Père qui rachète l'homme euh, pour réaliser son dessin originel, alors déjà, là, il y a une correction qui est est bonne alors si nous jetons un, un, un coup d'œil rétrospectif dans son cœur de père et euh, eh ben nous verrons que le rachat de l'homme avait toujours été dans ses possibilités c'est pas un plan B que tout d'un coup Dieu a sorti il l'avait prévu il l'avait anticipé et, et, et Jésus-Christ alors, je n'ai pas la référence que je voulais chercher, mais je la chercherai après. Euh, il est dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Donc, dès avant la fondation du monde, Jésus-Christ était vu comme l'agneau immolé, l'alliance entre le Père et le Fils. Et c'est très, très intéressant de regarder cette alliance tout au long de l'Ancien Testament parce qu'elle est vraiment visible, et le Seigneur la rappelle cette alliance qu'il a avec son Père dans la prière sacerdotale de, de Jean 17 où lorsqu'il dit euh, à son Père tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, ça c'est les paroles mêmes de l'alliance de sang, donc on voit entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de passages qui parlent de cette alliance, Ça, je pense qu'on la verra un jour, si Dieu le veut, on voit cette alliance éternelle entre le Père et le Fils, mais était, elle était déjà conclue dès avant les temps éternels. Euh, le, le, suivant, le taureau suivant, qu'on avait appelé la sanctification, euh, Dès le commencement, le Père avait décidé de mettre à part ceux qu'il avait destinés à devenir des fils adultes pour en faire sa possession particulière. Donc là, on retrouve euh, ces concepts d'élection et de prédestination dont on parlera aussi plus tard. On les voit comme Dieu lui-même les a vus et non pas ce que les églises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, chacune a à la petite explication euh, de la chose, donc on a besoin de revoir dans la Bible comment lui, Dieu, a prévu cette dimension de l'élection et de la destination. Alors, le dernier étant, l'avant-dernier, euh, l'engendrement, c'est-à-dire engendrer, c'est-à-dire l'état de fils, un père engendre, une mère enfante, euh, ça c'est du français tout simplement, donc, euh, Dieu avait déterminé que le fils qu'il allait créer, Adam, hein, parce qu'Adam est appelé fils de Dieu, je crois qu'on le trouve dans la généalogie de Marc, si je ne me trompe pas, la généalogie du Seigneur, dans Marc, où il remonte, fils Adam, fils de Dieu. Donc, Dieu avait déterminé, le Père avait déterminé, que le fils qu'il allait créer, Adam, entrerait le moment venu dans une relation filiale avec lui, et jouirait... Du privilège d'avoir part à la vie incréée du Père par le Fils. C'était sa résolution de Père, non seulement qu'Adam partagea son image et sa ressonance, mais sa vie même, son esprit, sa nature, sa mentalité en quelque sorte. En participant à ces biens immatériels, Adam deviendrait alors... Euh, lorsque les temps seraient accomplis un fils de ses entrailles et jouirait du privilège d'avoir part, grâce au Fils, à la vie non créée du Père. De cette manière, il aurait pu, par sa propre réaction à l'invitation du Père, se qualifier pour devenir le glorieux instrument capable de révéler le Père éternel, comme le devint le Seigneur Jésus, quand les temps furent accomplis le premier Adam et le dernier Adam. Et puis nous en arrivons à la révélation. Et je crois que je l'avais spécialement précisé à l'Apocalypse, tout simplement. Parce que l'Apocalypse est appelée révélation de Jésus-Christ. C'est donc Jésus-Christ qui nous révèle toute la dimension spirituelle, en quelque sorte, de, de, de son fonctionnement, de son, du fonctionnement de son royaume, du, du fonctionnement euh, euh, dans le monde spirituel. Et c'est en ce sens-là qu'on arrive à la question, euh, la question que tu m'as posée par rapport à cette notion d'enlèvement. L'Apocalypse, dans l'Apocalypse, il est parlé effectivement de, de la Jérusalem céleste, de l'épouse de l'agneau, euh, l'appel de l'esprit et l'épouse disent viens. Euh, et le Seigneur dit je viens bientôt. Donc à partir de là, et, euh, nous voyons qu'il a cette.. Euh, que nous sommes dans une dimension. Je cherche mes mots pour essayer de faire les choses très simples, parce que là, on touche un concept très élevé de la vie spirituelle et euh, du monde spirituel. Et surtout, il ne faut pas euh, rabaisser l'apocalypse à un livre qui se vit dans le naturel. Bien sûr, c'est un livre prophétique. Bien sûr, il y a des prophéties que nous pouvons voir euh, c'est appliqué même pour notre temps, c'est exact. Par exemple, les premiers chapitres de l'Apocalypse, euh, où il est parlé des différentes euh, églises, les lettres aux différentes églises, euh, on peut très bien retrouver l'histoire de l'église depuis, depuis 2000 ans. Donc, la prophétie, elle n'est pas une application particulière. C'est l'apôtre Paul Pierre qui le dit, euh, il y a de multiples plan de compréhension de la parole prophétique. On ne peut pas dire « point, c'est ça ». Non, euh, il y a de multiples plans qui s'interpénètrent les uns les autres et nous ne, surtout nous ne pouvons pas interpréter ou lire l'Apocalypse dans un temps terrestre. Et c'est ça qui, fait, qui est la source de beaucoup d'erreurs parce que l'Apocalypse étant un livre hautement spirituel, un livre prophétique, un livre qui est donc dans la dimension du royaume de l'esprit, du royaume des cieux, nous ne pouvons le comprendre et le saisir que par l'esprit. C'est pour ça que l'esprit dit aux églises ceci, cela, que celui qui a des oreilles entende. Ce sont les oreilles de l'esprit, ce sont les oreilles de notre cœur, de notre être spirituel qui peuvent comprendre et entendre et puis comprendre ensuite par notre intelligence spirituelle, par notre esprit, nous pouvons comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais nous ne pouvons pas tirer le livre de l'Apocalypse dans la dimension naturelle et essayer de faire coller à des événements de la Terre, c'est-à-dire retomber dans le naturel et le temps terrestre sans fausser complètement ce, que, ce qui est dit dans l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il y a une menace grave à la fin de l'Apocalypse, c'est que celui qui va ôter quelque chose de ce livre, ben, les plaies qui sont dit dans ce livre, euh, risque de s'appliquer. Donc je crois qu'il faut vraiment garder, euh, garder ce qui est annoncé dans le premier verset du livre de la Révélation, du livre de l'Apocalypse, ça s'appelle « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a, lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et le bientôt, c'était il y a 2000 ans. Donc, c'est vraiment la dimension, l'ouverture de la dimension spirituelle et certainement pas un livre eschatologique dans notre temps terrestre temporel. Et c'est ce qui est la source de tant d'erreurs de, de tant et, de, et de, de choses qui sont plus... Dire, plus, plus le les une que les autres oui, que le, le bientôt signifie peut-être aussi simplement euh, dans l'avenir quoi peut-être pas forcément le lendemain mais mmh. bientôt c'est puis c'est vrai que le temps le temps le temps divin et le temps euh, de l'homme bah, c'est pas la même chose hein. nous on vit euh, au mieux 80 ans 90 ans <rire> quand tout va bien euh, le temps de dieu c'est sur des milliards d'années quoi donc euh, bon oui c'est l'éternité. Hein le temps de Dieu, c'est l'éternité, parce voilà, que toi, a pas même, le même, niveau, même moi Même moi, je mets des limites toi, en parlant de milliards d'années, puisque même cette limite-là n'existe pas. Quoi. Oui, ça n'existe pas, parce qu'on parle de choses totalement différentes. Mmh. Euh, quand tu vas parler de milliards d'années, c'est-à-dire c'est un temps terrestre, référence à la terre et au voilà. naturel. Voilà. Or, à la porte le Seigneur nous a ouvert son royaume, le royaume des cieux, qui est une autre dimension qui n'a rien à voir avec la terre. Et c'est là où on achoppe. Parce qu'on a des points de repère avec la terre. On a des points de repère. Mais dans, dans ce royaume des cieux, dans ce pays de la promesse que Dieu voulait montrer à Abraham, là on a le l'image, hein, l'image, on est à comprendre cette, ce pays de la promesse spirituelle. C'est un pays, il ne savait pas quel il était, puisqu'il a dit « Dans le pays, sors de ton pays de naissance, de la maison de ton père, et de ta, de ta parenté de la maison de ton père, et bien, euh, je t'emmènerai te, je, je dans, dans un pays que tu ne connais pas. » Et Abraham ne connaissait pas, il ne savait pas où il allait. Mais il a obéi. En quelque sorte, nous, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il est le père des croyants. Il est, il est notre homme, quelque part, notre, euh, notre père, nous les croyants. Et il, il nous donne, c'est comme un, un exemple, euh, le Saint-Esprit s'est engagé à nous conduire dans toute la vérité. Il nous emmène dans une dimension spirituelle, dans... Oui, un espace, Encore, dès qu'on met un mot comme espace ou lieu, on a, on a des clichés derrière dans, dans nos têtes. C'est une, une Quand on parle, on parle de la quatrième dimension, il y avait un livre de Yong Gi -Shaw qui avait été écrit dans les années 80 ou, ou, ou à peu près, euh, qui parlait de la quatrième dimension. Voilà, il, il parlait de cette dimension qui n'est plus du, du naturel, dans laquelle nous n'avons plus aucun point de repère, mais où nous sommes assurés d'être conduit par l'Esprit. C'est bien l'Esprit, le Saint-Esprit, qui va, qui va tirer Paul au troisième ciel, quand il a ses, ses extases. C'est bien l'Esprit euh, qui va dire à Jean, euh, « Monte plus haut !» Et il entend comme une voix de trompette. La trompette, qu'est-ce que c'est que la trompette de Dieu il faut savoir ce que c'est, parce que la Bible est très claire sur ces choses-là. Simplement, il faut arriver à mettre ensemble les versets pour faire parler la Bible. Et c'est souvent notre méconnaissance de la Bible qui nous fait adhérer à des théories qui n'ont aucune base. Aucune base, j'entends, biblique. Tu nous fais un petit coup de hochet, donc, je termine Allez, un petit coup de hochet qui va, j'espère, bien passer. passé Alors. Ah oui. vient euh, <rire> euh, En deuxième, il arrive. Hein oui, oui. Faut il faut qu'il prenne l'habitude, c'est tout. Euh, Voudrais-tu nous parler donc d'une théorie que, dont on parle beaucoup sur Internet? Euh, D'où vient-elle? Cette théorie de l'enlèvement, tu veux dire? Oui, ouais. ouais. Alors, voilà. Alors. Euh, parce que c'est vrai qu'on en a, on entend parler, oui. Bon, on en a entendu parler euh, à propos d'un film euh, par rapport à un calendrier Maya, qui a été décalé d'une bonne centaine d'années, d'ailleurs, il y a quelques semaines. C'est sympa. Euh, <rire> <rire> donc c'est vrai ah, qu'on dit, dit vraiment un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet, c'est ah, clair. Bien. Il faut faire le tri et je me demande même s'il faut vraiment y faire attention. Quoi, parce que, bon. euh, oui, mais malheureusement, beaucoup de gens sont détournés et sont pris par là en fait. Et ça, il y a quelque chose qui n'est pas juste parce que euh, c'est pas jamais la peur qui doit nous, nous conduire à croire telle ou telle chose dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc je vais revenir sur cette... sur cette euh, euh, que Je t'interromps, mais juste avant, c'est vrai qu'on a entendu une euh, prédication euh, de Michel Janton et notamment il disait que c'est vrai que ça sert à rien d'avoir peur et qu'il y a une expression qui dit euh, on verra bien. Bah, finalement, c'est encore le, la meilleure chose à faire, c'est on verra. c'est tout. Euh, je ne sais pas si je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Doit-on que... doit-on avoir peur de l'enlèvement Non. Bon, voilà, c'est tout. Donc, déjà... euh, quand elle arrivera, <rire> non, elle arrivera. On verra hein, bien. On verra bien, je hein. réagissais sur le on verra bien. Hein. Sur le on verra bien. Je crois que. Dieu est un Père, un bon Père, et il veut nous instruire. Il ne veut pas qu'on reste dans la peur. Si on est dans la peur, c'est qu'on est quelque part sous la patte euh, de l'ennemi. Voilà, on fait. on, on se laisse prendre par l'intimidation, une puissance d'intimidation. Donc on a besoin de savoir, parce qu'il nous a quand même donné une intelligence pour raisonner avoir du bon sens. Il dit que nous avons un esprit de bon sens. Donc nous avons besoin de savoir si ces théories, sont vraies, fausses, basées, bibliques, et, et, et, et pourquoi Parce que Dieu veut se révéler dans, sa, dans, dans, dans la Bible. Alors moi j'ai été très interpellée par ces théories, pour, je crois que je l'ai dit dans d'autres émissions, parce que c est, c est, cette théorie de l'enlèvement, euh, bon, elle date de, de loin, hein. ça, ne, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a été remis entre guillemets, au bout du jour moderne, euh, vers 1830, parce qu'une jeune fille qui s'appelait Margaret MacDonald, qui avait 15 ans, a eu, en fait, une vision. Et euh, cette vision, une vision de l'enlèvement de l'Église, qu'elle a partagée, qui a été reprise par euh, edward Irving, qui était un... qui était un... un comment dire un... En je ne vais pas dire un prêtre, enfin, un, un responsable, on va dire on va comme ça, un responsable de l'Église apostolique catholique dans les années 1800, et qui a repris en fait ce, ce, cette vision comme étant euh, l'enlèvement. Et il l'a basé plus ou moins sur des versets de la Bible. Euh... Tu sais, on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible. Il suffit de mettre quelques versets, ah oui, bien les uns avec les autres, d'avoir une certaine notoriété, euh, une certaine notoriété qui fait qu'on vous écoute, et puis comme les gens euh, remarquent euh, que ben, c'est quand même quelqu'un qui connaît sa Bible, alors on a tendance à plier devant, au lieu de, de garder euh, l'esprit critique, mais l'esprit critique dans le bon sens, c'est-à-dire être à l'écoute du Saint-Esprit pour dire, comme les, les Juifs de Béry l'ont fait, est-ce que c'est juste et conforme aux Écritures Et ça on ne le fait pas naturellement. Il faut vraiment avoir ce désir de marcher avec Dieu pour, euh, pour qu'on fasse cette démarche. Parce que c'est une démarche qui est toujours coûteuse de se remettre en question. Oh, c'est tellement plus confortable de croire ce qu'on nous dit. C'est plus simple. Ah bah il y, y, y a beaucoup d'églises qui malheureusement font ça. Ils disent oui. les choses qui font plaisir. Euh, justement, à propos de l'apocalypse, euh, une personne me disait Ah non, non, l'apocalypse, faut surtout jamais en parler. Euh, bah si, il faut de en de parler, ça fait, ça fait partie de la Bible, bon d'accord, c'est peut-être moins confortable, c'est vrai que ça peut remettre en question certaines choses, ça, peut, ça parle de choses qui ne font pas plaisir, mais ça fait partie de la Bible, ou alors il faut l'amber. ah, ouais, ça c'est pas bien. Oui, mais seulement on risque <rire> toutes les plaies qui sont <rire> Et oui. qui sont inscrites dans le livre, hein, oui. oui Donc pour revenir à notre euh, Margaret MacDonald, qui a été donc, une jeune fille de 15 ans qui a eu cette vision, reprise par Henry Irving et euh, vers 1830-1850 c'est la période où, où en fait il y a eu un renouveau spirituel très très important un peu partout dans le monde. Il y avait vraiment le Saint-Esprit qui, qui, qui a soufflé sur, euh, sur euh, des églises pour même faire sortir les gens des églises et se retrouver euh, euh, en petit nombre pour étudier euh, la Bible. Et la... Il y a eu deux hommes qui sont qui sont connus. Là, c'est euh, bah Scofield, la Bible Scofield, tout le monde la connaît. Voilà, Scofield était un homme à lettré qui a adhéré à cette, à cette vision de l'enlèvement. Donc en fait, euh, toutes les notes historiques de la Bible Scofield, moi je les prends parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et toutes les, les, les notes prophétiques ou les notes d'explication de la dispensation et tout ça. Euh, je, la, je les boycotte parce que c'est trop imbibé de ce qu'il avait cru. Et vous savez que on est tous pareils d'ailleurs, quand on, on adhère et qu'on met en exergue une certaine, euh, une certaine vérité et qu'on en fait son credo, eh bien on dévie et on ne peut plus avoir notre intelligence spirituelle ouverte aux choses de Dieu parce qu'on a déjà choisi. Non, c'est ça que je crois. Et puis toi, toi tu ne crois pas, donc toi, tu n'es pas dans la vérité. Donc déjà, déjà, on est dans une position où le Seigneur Jésus n'est plus le centre et où l'Esprit ne peut plus nous conduire puisque nous, on a décidé. Donc, euh, Scofield a été un de ses euh, frères qui, qui avait une autorité spirituelle, mais qui ont dévié. Un autre, ça a été euh, John Nelson Darby. On connaît la Bible d'Arby qui est une excellente Bible. Et euh, moi, je connais presque tous les écrits de, de Darby, parce que, mes, je l'ai dit dans une autre émission, mes, mes ancêtres ont été des amis de Darby et ont été les moyens pour qu'ils viennent en France et en Suisse. Et donc, ces hérésies, euh, parce que je, dis, je le dis textuellement, hein, c'est une hérésie, se... Ce, ce, pour dire soit enseigné, et puis et puis cours et après il est parti aux États-Unis donc au Canada donc les églises évangéliques essentiellement parce que j'étais plus reçu dans les milieux évangéliques lui il était euh, il était euh, une église presbytérienne je crois je ne me souviens plus exactement de quelle église il appartenait mais à laquelle il appartenait mais il avait quitté après euh, parce qu'il y a eu un, un vrai une vraie œuvre de l'esprit à ce moment là et, et loin de moi de mettre, de mettre sur ces hommes, autant ce profil que Darby, euh, un jugement négatif, mais je dis que ces hommes ont dévié sur ce point-là, et que sur ce point-là, je ne peux pas les suivre. Et donc moi, en tant que descendante, ayant été bercée dans cette euh, dans cet enseignement-là, eh il, il y a eu un jour où j'ai été obligée de le remettre en question, parce qu'il y avait des incohérences qui étaient telles que je me disais « mais ce n'est pas possible ». Qu'il y ait ces incohérences, et vraiment j'ai crié au Seigneur pour qu'il qu me montre, qu'il m'éclaire, parce que, parce que, surtout quand j'ai eu mes propres enfants et qu'il a fallu que je transmette quelque chose, et je dis toujours que mes enfants étaient mes, les meilleurs, mes meilleurs éducateurs spirituels, parce qu'ils vous posaient toujours les bonnes questions justes au moment où on s'y attendait le moins, et puis, ben, il y a bien des fois où je me suis rendu compte que je risquais de leur répondre, non pas d'après la propre révélation que Dieu m'avait donnée de la chose, mais par euh, l'enseignement ecclésial que j'avais reçu, l'enseignement de l'Église que j'avais reçu. Et donc, euh, je ne voulais pas transmettre à mes enfants une tradition, euh, même si la tradition peut avoir du bon, mais pour cette dimension de l'enlèvement, euh, je, je n'étais absolument plus sûre, et ça c'est vrai que j'ai mis des années avant de remettre tout ça en question. Et quand ça a été clair pour moi, euh, je savais aussi une chose, c'est que maintenant le Seigneur me demandait de partager cela avec d'autres. Euh, parce que quelque part, en tant que descendance, c'est le péché de mes pères qui a permis, qui a permis le, le dispatching de, de, cette, de cette théorie. Alors j'aimerais bien, mais je vois que j'ai ah, plus beaucoup de temps. Euh, J'ai donc dit ce qu'était l'origine de cette théorie et comment elle a été euh, mise au bout du jour. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là dans les cinq minutes qui me restent euh, Bien sûr, alors il y a toutes les théories qui, qui, qui, ont, qui ont suivi, c'est-à-dire est-ce que c'est avant la tribulation, est-ce que c'est pendant la tribulation, est-ce que c'est euh, après la tribulation euh, le, le fait même qu'il y ait tellement de théories par rapport à l'enlèvement devrait nous faire poser la question, comment ça se fait Où est-ce qu'il est parlé de l'enlèvement dans la Bible Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais mentionné dans la Bible le mot « enlèvement » sauf à un seul endroit. C'est dans Hébreu 11, euh, si je me trompe pas, ce que j'ai bien mis là L'enlèvement, en, où euh, il est parlé de l'enlèvement d'Enoch. Et donc, c'est basé là-dessus l'enlèvement des nocs pour expliquer que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Je fais très très très court. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique. Je peux très bien continuer ce sujet. De toute façon, on rentre dans le plan éternel de Dieu euh, cette semaine pour qu'on ne reste pas sur un, sur un truc qui est à peine ébauché et risqué de troubler des personnes. qui. Qu'est-ce que tu en penses bah, l'enlèvement bah, c'est vrai que c'est l'enlèvement c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est souvent euh, le résultat d'une analyse humaine. Et entre bah comme tu dis, il hein, y a des ordres euh, euh, l'enlèvement, il y a le avant et après, etc. Bon, tout ça, tout ça, c'est des déductions que l'on que l'on en fait, et pas forcément oui. juste, effectivement. Oui, euh, et on prend, la... si tu veux, pour en faire des, des textes de la Bible qu'on met en exergue. Je et c'est que... pour ça que si j'ai besoin de temps, là, si on le fait cette semaine, il reste quatre séances, euh, j'ai le temps de prendre, dans ces quatre, euh, quatre émissions, j'ai le temps de prendre euh, la Bible avec les auditeurs et qu'on vérifie les textes sur lesquels sont basées ces différentes euh, positions. Et, et au fond, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce qu'on confond entre enlèvement, avènement, euh, venez de Jésus-Christ, la Bible dit des choses, et de façon très claire et très simple. Mais je, là, là, je ne peux, peux pas le faire en deux minutes. Mmh. Et je me sens un petit peu, un petit peu mal d'avoir commencé ce sujet. Je pensais avoir plus de temps, puis finalement, ben, il n'était pas Ah C'est vrai que l'enlèvement, c'est tout, tout un sujet à lui tout seul, euh, qui prendrait effectivement beaucoup de temps. Mais enfin, donc, est-ce qu'on peut dire que l'enlèvement est biblique, déjà Le mot enlèvement et, et le... Non, non, non, pas le, pas, pas le mot, pas le mot lui-même, mais son, euh, sa résultante, ou le concept, le le concept, concept oui, comme tu veux, oui. Le concept, tel, tel que que je le vois enseigner. Hein mmh. C'est-à-dire, euh, on est attiré tu les sais, par un aimant, euh, tout le monde, euh, monde s'en bas, on lèche ses chaussures, ses chaussettes, euh, sa voiture, accident d'avion parce que le, le pilote est croyant, etc. Ça, c'est une image d'épinal qui est complètement fausse. Mmh. C'est faux. C'est faux. Et c'est clair dans, dans la vie. Il et est 19 heures. Voilà. Oui. <rire> Donc, je crois que si tu es d'accord, il ne peux pas le faire sans ton accord. Euh, je continue dans les, les quatre émissions euh, suivantes pour qu'on cherche dans la parole, justement, ce qu'est la trompette. Parce qu'il est parlé du son de la trompette. Il est parlé de qu'est-ce que c'est que rencontrer le Seigneur en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Les paroles que le Seigneur euh, utilise en disant que quand il reviendra, c'est comme autant de autant de Noé et de Lot. Là, on a des, des, des choses très très intéressantes que le Seigneur nous donne, des points d'étude des points très très intéressants. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux encore tenir Voilà. Donc, eh ben bien voilà. Difficile. Donc, euh, écoute, on va y réfléchir. Et nous allons maintenant terminer l'émission parce qu'il est l'heure. Il euh, y a beaucoup mm -hmm. qui nous l'a rappelé. Mm -hmm. C'est un coucou suisse, hein, je le rappelle, hein, parce que bon. <rire> il est neutre donc. Oui, tout à fait. Lui, <rire> il se, voilà. Merci, euh, Esther pour cette émission, et nous nous retrouverons donc demain à la demain, même heure. C'est ça. Au revoir, Dominique. À alors, à le générique, alors, le générique va-t-il partir à la, à la façon du hochet, version première version ou <rire> Je ne sais pas. Enfin, je le lance. Bonsoir à tous. Soyez bénis. Radio Prédication vous a proposé En toute causerie Une émission de Dominique Simonnet Avec Déborah Esther Lieber